Vous allez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une recette. On va faire une recette de lentilles, comme vous pouvez le voir, et on va cuire tout ça au cookéo. Donc, c'est une recette au cookéo, bien sûr. Vous pouvez utiliser une cocotte normale, c'est pareil. Moi, je vais le faire au cookéo. C'est parti. Donc, on va avoir besoin de à peu près 200 g ou 250 g de lentilles que j'ai lavé. On va avoir besoin de persil, un oignon, de l'ail, trois gousses d'ail. Je vais avoir besoin d'une moitié de tomate, une moitié de poivron rouge et je vais utiliser de la chipolata. Et bien sûr, je vais avoir besoin aussi des épices et ça je vous le dirai au fur et à mesure. C'est parti Alors les sisters les amis, on va commencer par préchauffer donc, sur doré, sur euh, le menu doré, je préchauffe donc euh, mon euh, cookéo. Et après, je mets allez, deux, cuillères, euh, deux cuillères à soupe, d'huile d'olive, comme ceci. Et après, on va venir rajouter l'oignon. Voilà, j'ai coupé donc l'oignon comme ça, en cubes, en morceaux, comme ça. Et donc, on va venir le rajouter à l'huile d'olive. C'est parti Alors voilà, donc du coup, on a coupé le poivron, j'ai coupé le poivron <rire> rouge comme ceci. Et je vais le rajouter avec les oignons. C'est parti. Après, on va venir rajouter, donc ça cuit, comme vous pouvez voir, l'oignon a commencé même à dorer un petit peu. Donc on va venir rajouter les lentilles. Comme ceci. Après, donc j'ai râpé l'ail comme ceci. Et je vais venir rajouter l'ail. Alors après mes amours, j'ai râpé la demi-tomate. Et je vais rajouter donc la tomate. Comme ceci. Donc pour continuer, je vais rajouter donc une cuillère à soupe de persil haché. Comme ceci. Puis je vais mélanger, mmh, on a déjà une, une odeur qui, euh, qui arrive euh, comme ça, une odeur euh, trop, trop bonne, Poivron avec l'oignon et maintenant on va venir rajouter donc les épices, je vais vous montrer les épices qu'on doit rajouter alors les sisters, pour les épices, donc j'ai ici une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, un demi-bouillon et une demi-cuillère à café de poivre. Et on va mettre ceci avec le reste. C'est parti Hop, Voilà Alors à cette étape-là, on va venir rajouter donc, un verre d'eau. C'est parti Donc voilà, ici, on va rajouter un verre d'eau. Même deux, je pense. Ouais, on va en rajouter deux, directement. Alors je rectifie. On met deux verres d'eau, comme ceci. On va mélanger. mélanger tous les épices avec tout le reste comme ceci puis on va venir ajouter de la sauce tomate alors aujourd'hui je vais utiliser cette sauce tomate là et je vais mettre un demi Bocal. Donc, en fait, on a 425 grammes dans le pot et on va mettre la moitié. Donc, on sera à 200 grammes, 212, 212 grammes, quelque chose comme ça. C'est parti. Voilà, là, j'ai rajouté donc ma sauce tomate. Donc, j'ai rajouté la moitié du pot et on va venir mettre donc notre chipolata. Donc, moi, excusez-moi, elle était au congélateur. Donc, comme vous pouvez le voir, Donc moi, j'en rajoute 6... Euh, C'est des, des mini chipolatas. Voilà. Donc, je vais les rajouter directement comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer. Je vais fermer et je vais mettre euh, cuisson sous euh, vapeur, sous euh, comme une cocotte. Hein. Euh, et après, je vais vous dire combien de temps je laisse cuire. Mais en fait, je laisse cuire 10 minutes. Ici, je vais vous montrer. Donc, on va aller sur cuisson sous pression d'abord on va commencer par fermer donc notre cookie comme ceci puis on va appuyer sur cuisson sous pression On, il est réglé déjà sur 10 minutes donc ok on appuie sur ok on met départ immédiat et c'est parti pour une cuisson pour 10 minutes donc là on est sur le préchauffe euh, il préchauffe quand il a fini de préchauffer quand il arrive au bout ici et eh bien parce que comme il est déjà un peu chaud Comme j'ai déjà fait une cuisson sur, sur doré Il est déjà un peu chaud donc ça va aller vite Et une fois arrivé ici On est parti pour 10 minutes Et je vous montre le résultat après C'est parti Alors les sisters j'ai ouvert Donc euh, j'ai ouvert au bout de 10 minutes Donc j'ai goûté euh, Je ne vais pas vous mentir qu'il y a besoin encore de 5 minutes de plus euh, Pour les lentilles Les lentilles sont encore un peu comme euh, Comment vous dire un peu dures Elles ne sont pas fondantes comme j'aimerais Donc je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau. Allez, je mets juste la moitié d'un verre. Voilà. Et je vais donc refermer et je vais rajouter cinq minutes de cuisson. Hop. Alors, dès le réservoir, oui. Et on va donc prolonger la cuisson et cinq minutes. Parfait. Donc, je prolonge de cinq minutes et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Et voilà le résultat, les amis, les sisters, oh là là, une tuerie, une dinguerie, franchement, trop, trop, trop bon, on a le goût des lentilles avec le poivron, mmh, trop bon, franchement, j'ai goûté, nickel, mais alors, euh, franchement, essayez la recette, vous regretterez pas, c'est une tuerie, une dinguerie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et euh, elle est facile, elle est rapide, euh, ça cuit en 15 minutes, un quart d'heure, donc j'ai mis 10 minutes au début, j'ai rajouté 5 minutes, franchement, une dinguerie. Bon, alors les sisters, si ça vous plaît ce que je fais, si ça vous plaît mes recettes, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, faites la recette et donnez-moi des nouvelles, n'hésitez pas à me dire quelle recette vous voulez que je fasse, Excusez-moi. S'il y a une recette que, qui vous plairait, euh, que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et j'espère que la recette vous aura plu. J'espère que le goût vous plaira. Bisous, à la prochaine